Notre environnement peut-il être contaminant, surface, objet, touché, et si oui, comment s'en protéger? C'est-à-dire qu'il y a des études qui montrent qu'on retrouve euh, du virus sur les surfaces qui a un, un potentiel infectieux, mais ces études elles miment pas du tout la vraie vie, en fait. Et, et, et, et par contre, moi je serais incapable de dire si dans la vraie vie de tous les jours, n'importe où, euh, la contamination de l'environnement est à risque. Il l'est possiblement. Il l'est possiblement. Mais il est à risque parce qu'on va toucher l'environnement avec nos mains. Si on, si on se lave les mains régulièrement, ça règle le problème.